Pas 50 choix. Soit on accepte la fatalité et, et, et les mesures du gouvernement qui nous enferment dans un, dans un système euh, complètement dégradé, soit on revendique ou on essaie de porter nos exigences euh, en matière de santé, en matière de pension et en matière de services publics. Avoir une retraite en bonne santé, est-ce que c'est impossible Une pension de haut niveau aujourd'hui et pour les, les générations futures, est-ce est -ce que c'est possible Vivre notre retraite sans, sans culpabilisation par rapport aux, aux salariés, par rapport aux jeunes, est-ce que c'est possible Nous nous disons oui. Et, et donc, et si c'est possible, on se mobilise le 1er octobre pour faire entendre nos revendications et nos exigences à ce gouvernement qui reste totalement sourd. Et nous serons également, le 5 octobre, avec les salariés qui eux vont se battre y compris sur les salaires et l'emploi parce que l'emploi, nous nous sommes liés à l'emploi. C'est bien parce qu'on a eu un emploi qu'on a une retraite. Premier 5 octobre et déjà nous nous sommes fixés une nouvelle perspective d'action euh, une action nationale des retraités sur Paris, début décembre. La situation des retraités, c'est euh, une situation très dégradée, très dégradée, euh, lorsque l'on voit effectivement le niveau de pension, leur niveau de pension. Quand on sait qu'il y a un écart entre les pensions euh, femmes et hommes de l'ordre de 40%, ce qui représente que nous avons beaucoup de, de petites pensions, et particulièrement chez les femmes, avec des pensions qui tournent entre 600 et 900 euros, 1000 euros ou plus. Enfin, des retraités vivants avec 500 euros, quand on les rencontre sur les marchés, euh, on se demande comment ils font. Et bien, ils font qu'ils se privent. Voilà, ça c'est la situation. On est dans une situation où les retraités pour vivre sont obligés de se priver. Qu'est-ce que nous portons pour, euh, dans ce 1er octobre Première exigence, augmentation des pensions. Avec une exigence de 100 euros immédiatement, comme une première étape aux 300 euros que nous euh, revendiquons, qui nous paraissent nécessaires euh, dans le cadre y compris des rattrapages. Hein, et puis voilà. Deuxième, toujours sur la question des pensions, euh, nous, sommes, nous portons toujours cette exigence, pas de pension inférieure au SMIC. C'est aussi la pension de reversion. Nous, nous, nous portons cette exigence d'une pension de reversion à euh, 100 conditions de ressources, parce qu'aujourd'hui, elle est avec des conditions de ressources, sans conditions de ressources, à 75 de la pension ou des pensions du conjoint décédé. Aujourd'hui, euh, le gouvernement vient de reculer. Il ne fera pas la loi grand âge, du grand âge, alors qu'il s'est engagé, etc. Il n'annonce que des mesures qui sont complètement euh, un trompe-l'œil, hein, des mesures qui ne répondent en rien aux besoins du vieillissement de la population. Donc là encore, on va encore avoir besoin de se battre quand on sait que la situation des retraités dans les EHPAD, les personnes âgées dans les EHPAD. Les retraités ont d'abord, euh, on leur a volé deux ans de revalorisation de pension par le jeu des reculs des revalorisations et quatre ans et demi, sur les retraites complémentaires, à partir des gels, puisqu'il y a eu des gels. 2021, 0,4% d'augmentation pour les retraites de base et 1% pour les retraites complémentaires. Donc, quand on met ça en parallèle avec les euh, 75 milliards de dividendes aux entreprises du 40. Pour un premier semestre, euh, on, on considère, nous, que ce sont des miettes qu'on nous donne. Hein. Et, et, et quand on le met également à, à, au regard des euh, charges incompressibles des retraités euh, qui, ne font qu qui explosent. Et on, si on prend l'augmentation de, des mutuelles, des assurances, euh, de l'énergie, et là, euh, du gaz euh, au 1er octobre de plus de 12%, euh, etc., etc. Nous considérons qu'après 40 années de travail, auquel on a participé à la richesse de ce pays on nous sommes en droit de revendiquer une autre distribution des richesses.